Bon, comme prévu, je vous fais une vidéo sur la carte bleue que j'utilise pour voyager. Mais malheureusement, cette vidéo va pas se passer comme prévu. À la base, je voulais juste décrire cette carte et vous donner vraiment envie d'y euh, souscrire. Et en même temps, mettre un lien de parrainage comme ça, moi, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Mais dernièrement, j'ai appris quelques petits trucs qui m'ont un peu refroidi. Et pour être honnête avec vous, je sais plus trop si je dois vous la conseiller. Donc vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vais vous décrire la carte, vous donner toutes les informations que j'ai et pourquoi aussi je l'ai pris. Et après ça, je vous expliquerai pourquoi je suis euh, maintenant mitigé et pourquoi je serais pas tenté de vous conseiller de la prendre. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que croyez-moi, vous êtes vraiment surpris. Bon, on va pas tourner autour du pot très longtemps et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a deux ans, comme pas mal de voyageurs, je recherchais une carte bleue qui me permettait de voyager et de retirer de l'argent sans frais bancaires. C'est là que je suis tombé sur une banque très intéressante qui s'appelle N26. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Et surtout de la formule N26 Black qui, elle, est vraiment taillée clairement pour les voyageurs. Alors si premièrement j'ai pas décidé d'utiliser ma carte bleue française c'est principalement parce que lorsque vous retirez à l'étranger c'est pas du tout avantageux. Par exemple moi je suis à la LCL et lorsque vous retirez de l'argent à l'étranger avec votre carte bleue LCL vous avez 1,20 euros de prix plus 2,85% de la somme que vous prenez. Par exemple si je retire 250 euros et bien le retrait en lui-même il me coûtera à peu près 8,30 euros. Donc là si vous additionnez ça à peu près 4 fois dans le mois ça peut donner 33 euros. Donc imaginez sur un an ça fait une sacrée somme. Et clairement cette somme on a plutôt envie de la mettre dans, dans le budget d'un voyage plutôt que le donner à la banque et ça c'est normal et c'est là que la carte n Black prend tout son intérêt parce qu'elle coûte que 9,90€ sans frais à l'étranger franchement c'est beaucoup, c'est énorme en plus de ça elle est totalement en ligne, elle est hyper réactif par exemple si vous, vous retirez de l'argent ou faites un achat en ligne et bien vous avez une notification qui arrive directement sur votre téléphone et sur l'application par mail également vous disant que tant a été retiré et tout ça en temps réel vous avez en plus de ça une assurance de 3 mois qui vous couvre des retards et des vols de bagages. Vous avez une couverture médicale et une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en cas de vol, de téléphone ou d'agression, moins de 4 heures après un retrait, et ben vous serez remboursé. Et il y a encore plein de choses dans l'assurance mais là je vous donne que les principales et les plus intéressantes pour les voyageurs vous pouvez aussi directement bloquer votre carte directement de l'application personnaliser votre code et en plus de ça toute interface est en français pour l'ouverture du compte ça prend même pas 5 minutes vous avez un appel en visio directement par l'application faut tout simplement juste être résident européen avoir un téléphone portable et être muni de son passeport c'est aussi simple que ça bon voilà je pense que je vous ai donné les points les plus intéressants et surtout pour les gros voyageurs et pour l'avoir testé pendant sept mois je peux vous garantir que ça m'a permis de faire des économies et à la fait le travail quoi Bon, comme vous pouvez voir, là, je suis vraiment super satisfait. Euh, je, je peux vous dire clairement que l'application est efficace, que j'ai pas eu de problème, mais vraiment rien du tout. Et c'est là que les problèmes arrivent. Il y a à peu près deux semaines, lorsque je regardais une vidéo d'un autre YouTubeur Voyage qui s'appelle Julien Nazi, il en parlait dans sa vidéo. Donc, il faisait la promotion aussi de cette carte. Et euh, donc, j'avais décidé de laisser un commentaire pour dire que moi aussi, j'étais super satisfait et que je la conseillais à pas mal de gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un. Et c'est à partir de là que vraiment, euh, là, je me suis senti parfait forcément euh, apte à faire une vidéo pour la promouvoir, mais vous allez comprendre. Donc le mec était vraiment très en colère vis-à-vis -vis de mon commentaire et vis-à-vis -vis de la promotion de Jules sur la carte M26, et lorsque j'ai essayé de creuser pour essayer de comprendre quel était le problème, parce que nous, on n'avait pas eu de soucis, là, il nous a clairement dit que la banque l'avait bloqué sans aucune raison et qu'il avait perdu 1500 euros. et depuis là, ça fait à peu près plusieurs mois, il les a toujours pas récupérés. Bon, je vous avouerai que là, ça paraissait vraiment hyper gros parce que tous les voyageurs que j'ai croisés en voyage, il euh, n'y a aucun qui, aucune personne qui s'est plaint de, de cette banque. Mais il m'a envoyé un lien des 60 millions de consommateurs et euh, il s'est avéré que dernièrement, ce petit souci est arrivé à plein de voyageurs. Et quand je vous dis plein, c'est pas un petit peu, hein, c'est énormément de voyageurs. C'est vraiment enfolant, hein. il y a carrément plein d'articles sur le sujet. Euh, vous avez juste à taper N26 sur Google, compte bloqué. Vous allez voir plein de personnes, plein d'articles vous disant que cette banque-là, niveau service client, elle est horrible et il y a pas mal de gens qui ont eu cette problématique d'avoir leur compte bloqué avec de l'argent dedans. Donc, tenez, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller sur Google directement et je vais vous en lire quelques-uns. Donc, on commence tout de suite par le premier. Bonjour, pour ma part, ils ont gelé mes comptes. Sans aucun préavis, rejeté un virement bancaire tout à fait légal, avec justificatif à l'appui. Plus de nouvelles personnes depuis une semaine, l'espace dédié à ma carte bancaire est désactivé. Impossible donc d'effectuer un virement ou un retrait en DAB. Bon je vais pas lire toute la suite parce que là déjà c'est déjà. C'est déjà suffisant. Je suis dans le même cadre depuis maintenant 10 jours. On me demande des justificatifs que je fournis et je suis prêt à fournir d'autres si nécessaire. Je suis dans l'attente avec un compte gelé alors que j'ai besoin de mon argent. Je me demande si on ne doit pas créer une association et attaquer N26 en justice. Vous voyez que là, ça commence à devenir chaud. Bon, on va prendre un commentaire un peu plus soft. Je n'ai eu aucun problème majeur. Cependant, je rejoins les précédents commentaires sur le service client. Je les ai contactés par courriel sur un problème de sécurité de la CB. Aucun retour de leur part. Et par chat pour un virement externe. Et pareil, jamais résolu. Je garde la carte uniquement pour mes voyages au l'étranger l'étranger et les paiements internes en devise. Il est conscient qu'il y a des problèmes, mais il garde quand même la carte. Bon, il garde la carte, mais avec précaution quand même. Là, je vous prends un commentaire qui se trouve directement dans leur petit magazine qui s'appelle... Euh, attendez... Euh, Bon mince, je vous laisserai le lien en, en description. Alors François nous dit « Bonjour, j'ai un compte chez vous, je n'ai reçu aucune grosse somme et pourtant mon compte est bloqué. Aucun moyen ni, ni de débloquer ma carte, ni de procéder à un virement pour, pour récupérer mon argent. Il n'y a dans mon cas aucune raison au blocage de mon compte, impossible de vous joindre et aucune réponse sur le live chat. Merci de me contacter très très vite. Compte bloqué depuis le 1er décembre, aucun retrait possible. Les deux semaines précédentes, N26 n'a pour le moment fait aucun virement inacceptable et je me vois dans l'obligation de porter plainte. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter tout de suite parce que là, plus je lis les commentaires, plus ça me dégoûte. Vous voyez, c'est vraiment super dommage parce que c'est une banque qui est super intéressante pour les voyageurs. Pour moi, ça m'a permis de faire énormément d'économies et j'étais parti pour l'utiliser encore euh, pendant tout mon voyage. Mais là, je suis perdu. Là, je suis clairement perdu. Est-ce que je dois l'utiliser Est-ce que je dois mettre des petites sommes Voilà, clairement, comment je vais faire même vous, ça se trouve, vous l'avez, ça se trouve, vous comptez vous l'apprendre. Et là, avec tout ça, vous allez vous dire, mais si je me retrouve en voyage, que j'ai mis tout mon argent sur cette banque et que d'un coup, tout se retrouve bloqué, comment je fais C'est sûrement déjà arrivé à certains voyageurs. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est un truc qui pourrait clairement m'arriver à moi en voyage, ça pourrait vous arriver à vous. Et là, c'est problématique. Donc là, clairement, ce qu'on peut faire et ce que je vais vous demander aussi, ça va être premièrement de partager l'info. Il faut clairement que les gens soient au courant de ce qui se passe ou de ce qui peut leur arriver. Deuxième chose, si vous êtes influenceur, youtubeur, voyageur, je ne sais quoi, si vous êtes sur des groupes, sur des forums, sur pas mal de choses, faites tourner l'information. N'hésitez pas à en faire des vidéos, n'hésitez pas à en faire des textes faut que tout le monde soit au courant. Il y a énormément de voyageurs français qui souscrivent à cette banque et énormément de blogueurs qui font tourner l'info euh, que cette banque est extraordinaire. Et ça, je ne l'en veux pas parce que moi, j'allais faire la même chose. Mais tant que ce problème est toujours d'actualité, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens soient prévenus, il faut, que, il faut que les gens prennent conscience de ce qui peut leur arriver. Donc à partir de là, moi j'ai fait mon travail, je vous ai partagé l'info, je vous ai expliqué pourquoi euh, ça me paraissait un peu problématique. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une nouvelle banque un peu plus intéressante, ouais, même si ça va être très difficile. Mais clairement, je vais, je vais arrêter avec N26, hein, je vais essayer de trouver autre chose. Je préfère clairement perdre 33 euros et au moins être sûr d'avoir euh, une carte bleue euh, et pas avoir un compte bloqué du jour au lendemain plutôt qu'avoir ce problème et voilà quoi. Ça, ça c'est un, un gros problème. Donc d'ici là, euh, partagez l'info, partagez la vidéo si vous avez envie. Euh, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis voilà quoi. Euh, bonne semaine à vous.